Maintenant que nous avons mis en forme notre document en utilisant les styles automatiques, nous allons euh, insérer une table des matières également automatiquement. Imaginons que nous ayons un rapport de 60 pages comprenant peut-être 50-60 titres, voire plus. Euh, Constituer une table des matières à la main est très long puisqu'il va falloir copier-coller chacun des titres et puis bien vérifier le numéro de page où se situe ce titre. Donc, on a un outil dans Word qui va nous permettre d'automatiser la création d'une table des matières. Vous allez aller dans ici le menu « Références » et la toute première mention ici « Table des matières ». Il suffit simplement de cliquer, puis d'aller choisir des formats qui sont proposés. Bon, moi, j'aime bien quelque chose d'assez simple et donc il y a une table des matières justement qui s'appelle « Simple ». Et puis, vous voyez ici, j'ai pu insérer une table des matières automatiquement. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que les titres qui sont ici, ben, ce ne sont pas les titres que moi j'ai notés. Euh, ils n'ont pas été repris euh, automatiquement. Et donc, euh, j'ai pas envie moi de venir taper un par un ces différents titres. Comment je m'y prends Donc, Je me mets à l'intérieur de la table des matières. Et je vais aller ici, tout en bas, cliquer sur « table des matières personnalisée. Et là, dans la table des matières personnalisées, je vais pouvoir personnaliser pas mal de choses. Hein. Vous pourrez regarder les différentes possibilités. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les options. En bas, j'ai donc cliqué sur « Options ». Là, je vois bien qu'il m'indique qu'il veut utiliser les styles automatiques titre 1, titre 2, titre 3 pour mes différents niveaux. Sauf qu'il ne l'a pas fait automatiquement parce qu'il manquait une coche ici, dans « champ d'entrée de la table ». En cliquant sur « Champ d'entrée de la table »,« OK » et puis « OK ». Et voilà, automatiquement, j'ai mes titres qui sont venus apparaître et je peux supprimer la table des matières initiale. Voilà. Euh, c'est très bien, sauf que ce qui m'ennuie, c'est que ce n'est pas sur cette page-là. J'aurais préféré avoir la table des matières sur une page séparée. Je me positionne ici et je vais venir insérer un saut de page. Voilà, j'ai donc bien ma table des matières sur une page séparée.